et euh, en l'occurrence, pour moi, c'est quelque chose qui a résonné de suite, euh, l'idée de faire donc de la collecte de huiles et de les recycler localement, de créer de l'emploi. Je préside l'association Vegetoil euh, et on essaie de travailler dans, le, dans ce projet pour le faire avancer. Quoi. Au départ, c'est euh, l'idée de récupérer un déchet localement et de le traiter localement pour le réinjecter dans le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 de créer de l'emploi, comme je le disais, et euh, donc de faire un circuit euh, qui s'inscrit dans une logique de l'économie sociale et solidaire. Quoi. Je suis membre du bureau. Je ne suis pas payé du tout. Je suis euh, juste là euh, pour, euh, comme les autres membres du bureau, on va dire, on est garant de, euh, on va dire, de l'esprit de l'association. Il faut encourager donc en fait les initiatives euh, locales. Euh, chaque individu peut, à son niveau. S'il va jeter son bidon d'huile dans le conteneur qu'on a déposé bah ouais déjà ça participe déjà au, au fait qu'on existe